On a découvert de nouvelles matières et ça nous a permis d'apprendre à travailler autrement. Euh, J'ai beaucoup aimé le cours de DA, donc euh, on a fait des storyboards de la conception vidéo. Bah, J'ai beaucoup aimé le cours de création audiovisuelle avec Ricardo oh, okay. de Wiesgaard. On a appris beaucoup de techniques sur savoir utiliser les lumières sur un plateau, les caméras, savoir utiliser un fond vert pour le court-métrage qu'on a pu réaliser. On a appris pas mal de techniques aussi en post-production grâce à lui et franchement c'était une très belle expérience. venir faire ce séminaire, c'est avant tout mobiliser nos compétences professionnelles et personnelles. On a aussi développé nos compétences en PAO. Professionnellement, ça nous a permis de voir une mentalité différente dans le secteur de la communication. Ici, à l'Université Pompeo-Fabla, on a appris à découvrir un quotidien différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. On a appris à voir les choses différemment et surtout, on s'est dépassé, le dépassement de soi, avec surtout la barrière de la langue.